Vous n'allez pas me laisser boire ma tendre noix de coco sans filmer, hein C'est la meilleure chose à boire, pour se désaltérer et pour faire le plein de minéraux. Et être en contact avec la nature. Sans paille, en embrassant la noix de coco, c'est comme ça qu'elle donne le meilleur.